I've been sleeping late and if I'm speaking honestly, my dreams are the only place I Thought of you can't bother me. And when I'm wide awake, it takes all of my energy To tell our friends we never been this happy Hello donc aujourd'hui on se retrouve dans un vlog je vais vous filmer ma semaine donc ça va être ma dernière semaine de travail de l'année parce qu'après je vais me prendre les deux dernières semaines de l'année un peu plus tranquille je vais quand même continuer de dessiner de travailler un petit peu mais ça va être beaucoup plus soft que cette semaine cette fois ci je vais essayer de me tenir à une vidéo par semaine non c'est pas je vais essayer c'est je vais me tenir à une vidéo par semaine donc cette semaine, ça va être un vlog, comme vous pouvez le voir. Mmh. La semaine prochaine, je vais sortir mon bilan de ma première année en tant qu'illustratrice. Du coup, aujourd'hui, euh, j'ai regardé un peu ce que j'avais à faire. J'ai répondu à des mails. Donc euh, ce matin, j'ai sorti un concours, donc le dernier concours de l'année pour euh, qu'une personne puisse gagner. Son propre, euh, son propre portrait personnalisé et du coup le concours j'ai fait ça sous forme de draw this in your style donc euh, la personne doit redessiner une illustration que j'ai faite dans son style pour aujourd'hui je dois créer une nouvelle bannière donc pour ma chaîne youtube euh, quand la vidéo sera en ligne vous, le, vous la verrez donc vous pouvez aller voir sur mon compte euh, la bannière sera en ligne et je dois aussi travailler sur un logo pour une cliente qui est aussi ma très bonne copine Diana. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, ça va me prendre déjà pas mal de temps tout ça. Chaque matin de la semaine, de toute manière, je vais vous dire ce que j'ai prévu. Et voilà, c'est parti donc je viens de rentrer de pause et là cet après-midi je vais travailler du coup sur les animations du logo pour Diana pour sa nouvelle plateforme Les Bonnes Copines donc euh, en fait la semaine dernière j'ai créé son logo en entier et euh, ensuite on a discuté, on voulait faire un logo un peu plus fun pour pouvoir euh, euh, bah, le proposer comme un gif en fait et du coup cet après-midi je vais l'animer, donc voilà ça c'est le logo que je lui ai créé donc pour le logo complet, il y a aussi le texte en dessous, le nom de sa plateforme. Donc là, l'idée pour euh, créer le gif, ça va, de, ça va être d'animer les personnages et je pense aussi à animer les, petites, euh, les petits points qu'il y a dans les bulles, comme si elles étaient en train de discuter pour euh, écrire euh, un message. En fait, je vais faire plusieurs tests, on va voir ce qui, est, ce qui rend le mieux. Bon, et comme j'ai un peu du mal à filmer et travailler en même temps, parce que mine de rien, quand on filme, on a tendance à être un peu perturbé par la caméra et pas être très productif. Donc, euh, je vais vous filmer quelques scènes, mais je vais surtout vous montrer en fait le, le final, la fin. Je vais pas vous montrer le processus parce que ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo si vous voulez vraiment savoir comment j'anime sur Procreate. Here that crashes, uh, waiting for the right words to tell you how I don't wanna be false, alright? Pretend we're picture perfect when we're breaking beneath the surface. Mm. I don't wanna be false, make love like we deserve. C'est l'heure de manger c'est ça Fin de travail Viens mon bébé C'est parti C'est parti Oui c'est parti Et qui voilà mon petit chaton hum. euh, aujourd'hui? Ce que j'ai prévu de faire, donc ce matin, c'est continuer les gifs de, de Diana. Donc j'ai terminé la version avec euh, l'illustration complète hier, euh, ce que je vous ai montré. Je suis plutôt fière, ça m'a pris pas mal de temps, mais je suis plutôt fière de ce que j'ai fait. Et euh, là, je dois euh, créer donc des versions animées des textes, donc juste des gifs. Euh, rapide avec les textes, les faire bouger un peu et ça, ça va être beaucoup plus rapide. Et ensuite, cet après-midi, je vais dessiner pour euh, la gagnante du concours de la semaine dernière. Et si j'ai le temps, je vais peut-être essayer de créer un réel aussi. Genre ça fait un moment que j'ai envie d'en faire et j'ai jamais sauté le pas, donc on va voir. Ce matin, j'ai posté un art vs artiste et je voulais essayer de la faire en version réelle. Donc, euh, on va faire ça aujourd'hui. J'avais oublié de dézoomer pour le plan d'avant euh, Bah Du coup je suis désolée Si vous avez vu un gros plan de ma tête hein. Petit aparté fini, on y retourne Les textes c'est vraiment tout simple à faire sur Procreate Donc je pense que je vais m'amuser à en faire plein Là c'est un exemple Il y a quand même une différence entre 6h30 sur un GIF hier Et là sur une petite animation comme ça Où j'ai pris même pas 5 minutes 5 minutes c'est même beaucoup trop Elle me surveille quand je travaille. Donc là, je viens de compresser le dossier et dans le dossier, en fait, du coup, j'ai 8 gifs. Donc, j'ai tous voulu les montrer et je l'adore. Honnêtement, je l'adore. Ensuite on allait plus simple avec juste le texte et finalement je ne les ai pas fait entièrement sur Procreate. Enfin le texte est sur Procreate mais sinon l'animation a été faite sur Photoshop parce que sinon ça me rendait toujours un fond noir. Après j'ai la version en noir, je ne vais pas vous le montrer. J'ai celui-là aussi la version en noir. Et ensuite, j'ai la version signature, celui-là fun qui change de couleur, celui-là, qui s'affiche progressivement, celui-ci. Et maintenant, je vais tout envoyer à Diana et j'aurai terminé avec, son, avec ses logos, avec son projet. Regardez-moi sa réaction parfaite <rire> je suis trop contente et voilà maintenant je vais venir cocher c'est fait c'est son heure de gloire mais non mais avouez on dirait une vache oui je parle à la caméra Mais non c'est une vache avec un long cou Coucou, focus. Coucou, ben voilà ici. Euh, alors là, on est en milieu d'après-midi. J'ai pris un peu mon temps ce midi. Euh, j'ai appelé ma soeur et on est resté pas mal de temps au téléphone. Et là, j'ai décidé de tourner un réel. Donc euh, ça va être la première fois que je vais faire ça directement sur l'application. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est un gros fail, mon téléphone est tellement vieux qu'il n'a pas enregistré Il s'est mis à planter en plein milieu de mon Je suis dégoûtée parce que ça faisait une demi-heure, une heure que je bossais dessus Du coup ben, je vais le faire mais avec cette caméra Et je vais faire le montage sur Premiere Pro tant pis Et j'essaierai aussi de vous intégrer du coup le réel directement dans ce vlog juste après Comme ça vous pouvez le voir Ça va être tout simple hein. Non, mais regardez. Il fait déjà nuit et <rire> je viens juste de poster mon réel. Il est euh, 17h38 et la luminosité, du coup, est dégueu. Du coup, ce que je devais faire cet après-midi, c'était dessiner pour euh, la gagnante du concours de la semaine dernière et j'ai pas encore commencé. Il va bah, vraiment falloir que je le fasse parce que j'ai pas d'autre place dans l'emploi du temps pour, euh, pour le caser. Donc euh, je vais faire ça ce soir, je vais travailler un peu plus tard. Mais c'est pas grave, en même temps j'ai pris beaucoup plus de temps ce midi pour faire ma pause donc euh, c'est un peu de ma faute. Mais je l'assume totalement. Je crois que je vais aller prendre ma douche avant, je vais me mettre en pyjama, puis je vais me caler dans le canapé pour dessiner, ça va être plus sympa. Bon les gars, comment vous trouvez mon nouveau look Avouez, j'ai la classe. Mais voilà, je vais m'installer ici pour dessiner, on va être bien. moi cette beauté. Mes <rire> premiers croquis ressemblent toujours à ça. Est-ce que je vous fais une transition à la TikTok Allez. Mais qu'est-ce que tu fais là Aujourd'hui ça va être le dernier jour où je vais filmer ce vlog. Je dit j'ai pas grand chose à vous montrer de plus. Euh, vendredi ce sera le montage du vlog euh, en entier donc euh, pareil il y aura pas grand chose à vous montrer. Et puis samedi je pars sur Paris. Donc aujourd'hui ce que j'ai à faire c'est créer euh, l'illustration animée pour l'introduction. Donc celle que vous avez vue à l'introduction de la vidéo. Tiens d'ailleurs pour changer un peu je pense que je vais passer par les stories. Euh, Aujourd'hui on est mercredi et du coup ceux qui me suivent sur Instagram auront potentiellement déjà vu les stories mais je vais vous les reposter juste après comme ça, vous verrez euh, le processus. Turn off from listening to off the pulpit on the shunet. I came back from Atlanta on the phone screaming. Who's this? Nobody brought this to the point that I have, but I'm feeling real good and I'm happy. I ain't overly sad. I can say that. Don't you feel me? I ain't overly sad. I said there's no time for shit, man. I ain't overly sad. Hey, I know you heard it because I said it with purpose and you know that I know you feel so good. I know that it's worth it to be the smoothest I can be. Although you heard it before, I know you can. Bon comment vous dire que j'ai clairement sous-estimé le temps de création de cette animation Aujourd'hui j'ai réussi à faire seulement l'illustration complète en fait mais pas animée Du coup demain bah, je vais passer une grosse partie de la journée à animer <musique> Da da da da breathe out breathe in breathe out